Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sexisme dans l'enfance et donc on est avec Juliette qui est ma sœur. et donc si elle est là aujourd'hui c'est parce qu'elle est à la fois mère de deux enfants donc Owen 5 ans et Lily qui a bientôt un an et elle est aussi institutrice depuis 2007, enfin, le concours en 2016 et, et le poste en 2017. Et donc pour son diplôme d'institutrice, elle a dû passer un mémoire qu'elle a fait sur les conflits filles-garçons dans la récréation. Et donc, on va parler à la fois de ça et puis à la fois de comment ça peut être compliqué d'éduquer des enfants dans un monde sexiste. Alors, déjà, peut-être que tu peux nous expliquer le type de concours que tu as fait, parce que du coup, tu n'as pas passé le même concours que tout le monde. Donc, euh, mm -hmm. nous expliquer un petit peu comment ça se passe et quels critères il faut pour, pour pouvoir candidater à ce type de concours. Alors, oui, j'ai passé le troisième concours. Donc, c'est un concours externe mais c'est pas la même chose que le concours externe où il faut avoir forcément un master pour le passer. Il faut avoir travaillé 5 ans dans le privé. Après on passe exactement le même concours que ceux qui passent l'externe. C'est vraiment exactement les mêmes épreuves sauf que finalement il y a, y a un quota pour nous. Il y a 50 places pour... Euh, c'est un concours qui est aussi fait pour les personnes qui ont envie de se reconvertir par exemple même ouais. une activité professionnelle avant, ils n'ont pas besoin de repasser par un master de ans. Voilà, c'est ça, ils n'ont pas besoin de... s'ils n'ont pas de licence, il enfin, n'y a vraiment aucune condition au concours, on ne demande même pas le bac ni rien. Après, il faut réussir quand même un concours qui est pas, qui est pas évident, donc... Mm -hmm. euh... Mais, et puis après, surtout, on est intégré à la fac comme les autres. Donc, euh, du coup, tu passes un concours. Euh, et puis, si tu l'as, euh, tu as une année où tu as mi-temps en formation à la fac et euh, mi-temps de stage. Et euh, donc, du coup, c'est dans le cadre de ce stage que tu as fait ton mémoire. Voilà, ouais Donc, en plus du mi-temps euh, qu'on fait sur une classe ou des fois deux classes, et deux cartons. On, a, on suit les cours de la fac, on a des examens et on doit faire un, un mémoire. Et du coup, en quoi c'est intéressant de de s'intéresser à la cour de récréation quand on parle de conflit fille garçon. La cour de récréation globalement, c'est un endroit où on a énormément de conflits. Que ce soit garçon garçon, fille fille, -fille ou fille garçon. C'est quelque chose qui est pas trop géré en général en fait par les enseignants et c'est un moment où, où les enseignants aussi ont envie de relâcher la pression alors parce que les enseignants eux font la récréation. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font pas en eux n'a pas moyennement envie de la gérer aussi après cette récréation parce qu'on a envie de souffler nous aussi. Alors après il y a des écoles qui mettent plein de choses en place et d'autres moins et c'est vrai que c'est propice au, au conflit. Effectivement par exemple en général dans beaucoup de cours de récréation il y a un, un terrain de foot au milieu de la cour de récréation. Et donc il y a les garçons qui jouent au foot, sur ce terrain de foot. Alors ça commence vraiment à changer mais euh, globalement donc il y a les garçons sur ce terrain de foot et il y a toutes les filles qui toutes les filles quelques garçons donc qui gravitent autour donc elles, bah, soit elles parlent soit elles font des, des chats ce genre de choses mais c'est quand même des choses très statiques et qui sont bah, du coup très limitées dans l'espace et ils ont aussi vu du coup observé que par exemple un garçon qui joue pas au foot va pouvoir ça ça l'embête pas de traverser le terrain de foot c'est pas grave il, il va le faire par contre il y a, les filles elles font le tour par exemple, si c'est plus rapide de, de passer par, par en face, le garçon va traverser sans problème le terrain de foot pour toilettes, par exemple. Et la fille, une fille, va, va faire tout le tour du terrain de foot. Donc euh, ça montre quand même vraiment l'espace euh, qu'occupent les garçons dans une cour de récréation. Et ça, c'est quand les enfants ont 6-12 euh, ans. Oui, parce que c'était des CM1, du coup, Moi j'avais des cm Et en plus, après, du coup, ça pose la question de l'espace public aussi, finalement. Ben, si les garçons, ils ont déjà tout l'espace dans cette cour de récréation. Euh... Enfin, j'ai beaucoup lu là-dessus, après il y a eu plein d'autres, mais concrètement sur la récréation, ouais. c'est ce qui m'a plus euh, marqué aussi. Donc déjà, à cet âge-là, on voit une division genrée de l'espace et de euh, la manière de se voir ouais. dans, dans l'espace euh, ouais. collectif, en tout cas. En bon, espèce d'espace public. Que... Ouais. J'ai vu plein d... plusieurs écoles où ça y est, les terrains de foot, ils sont sur le côté, ils sont plus en plein milieu, donc ça change il y a des écoles où du coup ils ont fait pour projet que ok ce jour-là c'est le foot mais les autres jours ça change c'est un jeu de ballon mais pas de foot Et comme ça ça change il y a des filles des couples qui ont plus envie de jouer par exemple au hand ou autre chose et souvent elles sont plus à l'aise parce que c'est des sports qu'ils découvrent plus à l'école et pas dès qu'ils sont tout petits avec leurs parents c'est des sports où les filles ont appris presque en même temps que les garçons et du coup il y a moins ce truc les filles sont nulles et les garçons sont plus forts je crois que c'était 2-3 semaines après la rentrée. Donc ma classe, c'est une école où, euh, où le terrain de foot était réservé pour une classe chaque jour. Enfin ça tourne sur la semaine et donc moi c'était vendredi Et là il y a une grosse dispute qui a éclaté parce qu'il y avait quelques filles qui voulaient jouer au foot mais pas les garçons. Enfin bref. Il y a eu un gros conflit entre filles et garçons. Ils se reprochaient énormément de choses, que les filles ne savent pas jouer, que les garçons ne laissent pas la balle aux filles. Et du coup, ils en sont venus à la décision qu'ils ne joueraient plus ensemble et donc ça les faisait jouer euh, bah, une semaine, euh, c'était les filles, une autre semaine les garçons. Et donc le premier vendredi qui est arrivé, c'était les filles qui devaient jouer. Les garçons, ils se sont beaucoup incrustés dans le jeu des filles, ils ont voulu faire les arbitres, ils ont voulu donner des conseils, ils ont voulu dire comment fallait jouer. En fait, ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là, euh, bah, eux, eux ne jouaient, jouaient pas eux, eux. ils ne pouvaient <rire> pas jouer. Voilà, S'ils si ne jouaient pas avec les filles, ils ne jouaient, bah, jouaient pas à ce moment-là. Donc ils ont essayé de s'immiscer au maximum dans leur jeu. Donc je les ai écartés pour que les filles puissent jouer tranquillement. Et la semaine d'après, les garçons ont joué tranquillement sans que les filles fassent quoi que ce soit. De... Et donc finalement, au fur et à mesure des semaines, les filles, elles se sont finalement désintéressées du foot parce que finalement, il n'y en a que 3-4 qui sont vraiment motivés dans le jeu. Et donc bah, à 3-4, à faire du foot, ça perd un peu de son intérêt. Les garçons à du coup à vouloir jouer avec les filles, les filles les ont un peu autorisées à jouer. Mais la semaine d'après, bah, les garçons ils ont dit non, vous jouez pas. Sauf que finalement c'était un peu dans leur droit les garçons. Mais euh... du coup bah, on a eu un énorme conflit quand on est sortis de là. Et là je me suis, je me suis vraiment posé la question bah, de, de, de comment on fait et du coup mon mémoire est partie, mon mémoire est partie de, de là. Enfin, J'ai essayé de faire quelque chose, je ne sais pas si je suis vraiment aimée, mais. Bon après c'est des choses qu'il faut qu'ils se fassent depuis le dé très très jeune pour que ça s'ancre au fur et à mesure oui. parce que c'est des choses difficiles pour eux. Mais finalement en CM1 il y a déjà énormément de choses qui sont ancrées en fait. ouais notamment ce que tu me disais tu me disais qu'il y avait des filles quand elles jouaient au foot elles étaient un peu cruches mais en même temps c'est aussi parce que ballon en soit même temps c'est parce que ça fait oui, qu on leur a jamais, leur a appris. jamais appris en fait si, si les filles sont moins fortes à ce moment là c'est aussi parce que mais bah, les parce que qu on voit bien ouais. euh, tous les papas ouais. qui rêvent que d'une chose c'est jouer au ballon avec leur garçon ouais. et que euh... Pas dans les, dans les mœurs de dire ah trop bien, j'ai une fille, vais pouvoir jouer avec elle. Quoi. Donc, euh, oui, général, donc du coup, finalement, quand les petits garçons en CM1 ils disent je veux pas jouer avec les filles parce qu'elles sont nulles, ils ont un peu raison. Oui, oui, ça, ils ont un peu raison. <rire> après, elles en fait, euh... sont, sont, sont pas très douées. Mais euh... après, j'ai fait aussi toute une séquence sur les, les stéréotypes et essayer de voir aussi leurs préjugés et finalement, ils ont. Sur la théorie, ils n'ont pas tant de préjugés que ça. Parce que euh, j'ai vu clairement qu'une majorité de la classe trouvait qu'il n'y avait pas de métier pour les filles, spécialement pour les filles, pour ce genre de choses. Mais après, dès qu'on revient dans la réalité, je me souviens, on avait fait toute une séquence d'escrime avec un, un intervenant extérieur. Et à un moment, il y avait, donc, il y avait deux, deux élèves, une fille et un garçon, qui allaient euh, faire un petit combat. Et là, j'ai un de mes, mes élèves qui dit « Oh, tu vas quand même pas perdre !» Et je l'ai regardé et je lui dit et en classe, il fait « mais tu voulais dire quoi quand tu lui as dit tu vas quand même pas perdre ?» Il fait « bah oui, il allait quand même pas perdre, et pourquoi il allait quand même pas perdre ?» Et donc toutes ces choses-là, les ont... c'est bien parce que c'était une fille, il s'est dit « tu vas quand même pas perdre. » Il peur. a fini par répondre parce que c'était une fille. Bah oui, oui, et puis toute la classe le ouais. voyait bien. Donc, tout... Et après, il disait oh, « non, non, non, Je fais « si, si, si c'est pas enfin, La classe a bien vu, toute la classe a dit « bah si, parce que c'est une fille. » Enfin, je même pas eu besoin de le dire parce que c'était tellement <rire> évident. Donc toutes ces petites choses-là, finalement, euh, même si on les travaille en classe, la théorie est longue. Après, si euh, tu sur... leur poses les questions, ils savent très bien oui, que c'est pas bien de la... ça. Exactement, mais après, sur la, sur la vraie pratique, euh, c'est différent. Donc. Mais même l'année dernière avec les CM1-CM2, on a fait un petit tournoi de foot et euh, ça a été compliqué parce qu'on a mélangé les filles et les garçons. Et, euh, et c'était une fille qui faisait l'arbitre, et elle s'est fait euh, bah, pouvoir par les garçons à un moment. Parce que, euh, oui, mais c'est pas ça la règle du jeu. Je fais, mais oh, la règle du jeu, on les a posées avant, est-ce que, est que vous voyez vraiment dans la règle c'est vraiment posé Ah bah non. Je fais, bah, elle ne pouvait pas le savoir. Et Donc. du coup, toi, euh, aujourd'hui, en tant qu'instit, qu'est-ce que tu vois, à quoi tu essayes de faire attention, et qu'est-ce qui n'est pas évident à gérer euh, dans une classe là-dessus J'ai remarqué, on, est tout, on rapporte toujours tout ce qu'on va faire à la maman. Déjà, je parle des parents et pas de maman, en partie mais déjà ça devrait se faire mais pour plein de choses parce que il euh, y a des fois des mamans qui sont plus là, enfin voilà, après il y a aussi d'autres, euh, même plus que le sexisme, il y a d'autres raisons. il ouais. y a des gens qui ont de papa, Oui que... voilà c'est ça. Non, mais euh, ouais. Si j'essaye d'avoir des discussions par la soeur avec c'est pas compliqué mais avec mes CM1 CM2, s'il y a des remarques euh, qui peuvent être un peu sexistes ou autres, j'essaie d'avoir la discussion avec les élèves, bah pourquoi tu dis ça Mais c'est pas forcément évident, parce que c'est très ancré. Et... et ça, même en maternelle, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as des maternelles, et en maternelle tu le tu le vois aussi ou c'est quand même moins marqué et tu te dis il y a peut-être euh... bah, ce qui est marqué ça va être euh, plus euh, on va beaucoup parler de leur maman et eux ils vont beaucoup nous parler de leur maman après euh... j'ai pas assez de recul ça fait que ça fait que cette semaine je vois les hein, je les ai vus cette fois chacun oui c'est vrai que c'est viens de commencer. <rire> donc euh, j'ai pas assez de recul mais, euh, mais, mais si j'écoute que... Owen de la maternelle oui il y a déjà plein de choses quoi oui oui moi je me rappelle autant Owen euh, il pouvait avoir euh, des... Enfin, voilà, nous dire qu'il aimait beaucoup le rose et les paillettes euh, dès qu'il est rentré à la maternelle, c'était fini quoi. Enfin, presque. Ouais, presque, oui, c'est ça. <rire> finalement, t'as beau essayer, toi, de, de oui, donner bah, une oui, éducation oui. non sexiste à tes enfants, il euh, y a un moment, ils se confrontent à la société ouais. qui dit et beaucoup de choses. Voilà. Et, et l'école, ça, ça a fait une bonne partie de l'éducation, quand même, oui. finalement. Après, je sais pas, dans l'école, finalement, c'est pas plus... Aussi... Enfin, il y a aussi les copains, il y a pas, bah, à oui, y bien y a sûr. pas que le... Moi, je me souviens enfin, de passer devant l'école, euh... D'Owen genre à 16h, 16h30 à la sortie des classes et il y a un qui fait « Bah non, moi je vais pas pleurer. » Enfin bref, ouais, moi, moi je suis un bonhomme, je vais pas pleurer. Je dis « Ouais, mais t'as 6 ans. »« tu es un bonhomme. » ouais. Enfin, euh, je trouve ça fou qu'à 6 ans on se dise ça et... C'est vrai que ces choses-là me font peur parce qu'en même, c'est un petit garçon sensible qui peut pleurer facilement et... C'est un grand copain, on est parti en vacances, il fait un copain de 13 ans. Ils étaient très copains mais il est revenu, il disait ah, « bah non, moi j'ai pas peur, il avait plus peur de rien tout d'un coup. » Moi je me rappelle très bien euh, le moment où euh, il aimait beaucoup le rose, je lui ai fait mes pancakes roses dont la recette est dans ma première vidéo d'ailleurs, et où, il y a une fois il m'a dit ah non le rose c'est pour les filles, il en a pas mangé un seul quoi. Bon Ah non les peluches on les prend Je la découvre, c'est la vie de On les prendra après. Je te la reviendrai de la demi après. T'as tétine. Elle est où ta tétine Si, alors on l'a fait, il l'a donnée à Lily. Et oui, oui il y avait aussi cette histoire de quand tu étais arrivé au magasin de chaussures et qu'il avait choisi des chaussures roses à paillettes. Oui, ça, il avait deux ans et demi, je crois. C'était sa dernière année de crèche et on allait chercher des chaussures et lui, il Clairement flashé sur les chaussures, sur des chaussures roses, des chaussures, des chaussures de, de filles. La vendeuse du magasin qui arrive et qui me dit ah Owen « Ah mais c'est des chaussures de filles !» que du coup, Owen euh, dit « Ah ouais bah, bah, il, il s'est pas dit, euh, oui mais moi je veux des chaussures de filles. » Oui, il est passé à autre chose, ça pas oui, pu voilà. poser la question, non. Mais, vrai que tu... mais je me... du coup, je me suis posé la question après. Je me dis, bah, bah j'aurais fait quoi, je fais quoi, est-ce que... Et, et j'ai toujours pas la réponse. Parce que, parce que finalement, je... la crèche, ça va, mais... Euh... C'est ça, ce que je me suis dit, c'est que la crèche, à la rigueur ça aurait pu être la dernière année. Et encore, est-ce que les, ma... les, les dames... Euh... Est-ce que j'aurais pas eu des réflexions à... De certaines hommes qui s'occupaient d'Owen, c'est une question, ouais. J'aurais pu avoir... Bon après, c'est pas grave, mais... Si elle elles font des réflexions à Owen, j'ai pas... Un... C'est ça, elle, elle est où la limite entre. Euh... Enfin, Est-ce que ça vaut le coup de, de vivre dans nos idées pures euh, si c'est ce qu'on a regardé à l'école Est-ce que c'est ouais, utile Après, du coup, on a acheté des chaussons. Oui, les chaussons, <rire> comme ça, c'est la maison. Oui, elles sont roses avec arc-en-ciel. C'est vrai qu'elle choisissait ses chaussons. Enfin, après, je ne vais pas dire, ah, regarde les chaussons, je vais les laisser choisir, je vais les montrer. Il y avait des chaussons roses arc-en-ciel. Parce que finalement, il y a un moment où ton gamin, il va bien comprendre que la société, ça fonctionne d'une certaine manière et que euh, bah, si tu fais le choix d'être contre la société, ça a aussi des conséquences sur toi. Bah, c'est ça, c'est pas facile tous les jours, pas tous les jours ça. Il y a déjà plein de choses difficiles, c'est de faire au mieux, mais c'est vrai que de... Après, il y a des parents qui, euh, qui arrivent à être euh, complètement neutres. Hein. Mais ça me tenait à cœur qu'il ait une poupée. Oui, alors voulais une. Je sais pas, parce que ça m'intéresse <rire> que depuis qu'il a eu ça, en fait. Donc euh, ouais. finalement, il n'était jamais vraiment intéressé. Je pense que c'était plus important pour moi qu'il ait... Parce que je savais que si ça avait... Si j'avais une fille, elle aurait déjà eu une poupée, voire deux, voire trois, voire quatre. Et donc je m'étais dit, je veux qu'il ait, qu ait, la possibilité. Et maintenant qu'il euh, y a une petite fille, donc euh, bientôt un an, il y a des jouets qu'on lui offre qui sont, euh, qui sont très marqués euh, fille. Mais finalement, ça intéresse aussi Owen, quoi. Oui, c'est tout moi, pour... Il adore les licornes en ce moment. Donc les licornes, qu'est-ce qu'il aime Il aime les licornes et les triceratops et les dinosaures. <rire> mais puis c'est pas... vrai qu'on m'a fait souvent la remarquable, en plus t'as une fille il que tu changes tous les jouets, et bah non. <rire> <rire> pas... En plus elle se tâchait sans tout type de jouet que c'était, en ce moment elle veut juste mettre des trucs et d'enlever les trucs des boîtes. Donc euh, concrètement que ça soit une poupée paradis ou que ça soit un dinosaure ou une voiture, elle, elle s'en fiche complètement. Et en plus d'avoir une fille, euh... enfin d'élever ta fille du coup ou euh... Ce qui m'angoisse, c'est que je sais que bah, du coup, de base, elle va plus en chier. Et ça, <rire> <tu> chier. <rire> enfin, elle va chier. Le monde, il est fait par des hommes pour des hommes, donc concrètement, euh... alors ça va peut-être changer d'ici là, mais je vois pas comment ça peut changer radicalement d'ici 20 ans. D'avoir une fille, ça m'angoisse par ce côté, ça m'angoisse aussi par le fait de faire du coup des... de la différence, sans vraiment. Oui, c'est ça, parce que tu veux pas monde, donc euh, en... Donc euh, je, je suis sûre que j'ai quand même dans mon stéréotype, je sais, enfin, j'ai vu que écoute, des études, que les stéréotypes sont plus marqués sur des... quand il y a des fratries euh, mixtes que des fratries non mixtes. Parce ouais. que finalement, que quand on n'a que des garçons, ben, on agit avec tous pareil mm -hmm. sur les stéréotypes, alors que les filles et les garçons, ben, on va peut-être plus se marquer sans même s'en rendre compte mais euh... bah, déjà euh, juste il suffit de regarder les livres pour enfants euh, c'est juste hyper dur de trouver des trucs un peu euh, un peu diversifiés quoi. enfin ça arrête de plus en plus mais, euh... mais, mais, mais les, les dessins animés et là par exemple dans les pyjamas, est que bah les super que c'est pas la fille la super la super fille <rire> elle, la fille elle, elle est molle quoi ouais elle est légère elle, <rire> elle euh, mais euh... c'est un mâton, ouais. Et puis elle est rouge moi ouais, elle est pas rose elle est bien les ouais. mais par exemple dans la les... dans la patrouille il y a une nana sur 5, 6, je sais plus combien ils sont et puis il y a les roses et il y a les et puis tout ça tu peux pas tu peux pas les couper et donc moi ma fille enfin oui à la fois tu peux as pas envie et en même temps parce tu que se retrouver à l'école tu peux pas lui dire euh, t'as aucune référence commune avec les autres ouais, enfin, c'est ouais. difficile quoi elle va forcément avoir envie de regarder des choses même si disons avant d'arriver à l'école il y a plein de choses où tu peux vraiment euh, y couper mais il euh, y a un moment où elle euh, rentre dans la société enfin euh, moi j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour montrer comment euh, on a beau soi-même enfin, avoir envie de se déconstruire, essayer euh, d'être le plus féministe possible, dans le pratiques, plus pratique dans ce qu'on fait, de, de, le plus égalitaire possible, finalement il y a toujours la société qui nous rattrape et, euh, et c'est pas évident au quotidien de, de faire des choix par rapport euh, aux contraintes qu'on a et, et, et finalement si on est tout seul à faire des bonnes pratiques ça sert, à, ça sert pas à rien mais, euh, mais c'est pas suffisant quoi. Il y a un moment où il faut tout bouger parce qu'on se confronte toujours à au système qui, qui prédomine dans la société quoi et bien, donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt enfin j'essaye j'essaye d'écrire une thèse aussi cette année alors euh, je suis un peu moins régulière euh, mais voilà n'hésitez pas à commenter partager liker vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à très bientôt <musique>